Mesdames et Messieurs, chers youtubeurs, bonjour. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais revenir sur euh, Darmanin, la décision de Darmanin. Les 325 millions d'euros débloqués pour le, la police nationale. Et je vais aussi vous faire découvrir une arme dont personne parle. Et que justement, la police américaine essaie et, essaye depuis quelques temps. Et que la police française va essayer pendant quatre ans. Restez avec moi. Hein, parce que je vais vous apprendre des choses, certainement. Alors, tout d'abord, on va commencer <coughs> par euh, Darmanin, donc les 325 millions d'euros qui ont été débloqués, 1500 recrutements de plus, les annonces fracassantes de Darmanin. Qu'est-ce qu'il ressort de cette assemblée Dans ce contexte tendu pour les forces de l'ordre après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, le ministre de l'Intérieur a fait des annonces retentissantes, ce mardi 13 octobre, portées par une hausse colossale du budget à hauteur de 325 millions d'euros. Rappeler son soutien inconditionnel aux forces de l'ordre, évidemment, c'était le message général du ministre de l'Intérieur qui essayait, en tout cas, d'apaiser un petit peu les tensions qu'il y avait au sein de la police. 325 millions d'euros, ça représente beaucoup d'argent. Alors, 325 millions d'euros, pourquoi D'abord, pour le renouvellement d'un véhicule sur quatre. Donc, dans, dans le délai, le budget matériel-équipement de la police sera abondé à 15 millions d'euros. Le budget automobile de 125 millions d'euros, permettant ainsi, euh, en fait, l'institution de renouveler un véhicule sur quatre. Alors, la hausse du budget immobilier représentera, quant à elle, 12 millions d'euros. Ensuite, qu'est-ce qu'il y, y a Il y a 1500 policiers l'an euh, prochain. Donc, en plus de la hausse du budget, s'ajoute une augmentation des effectifs de la police à hauteur de 1500 postes, euh, conformément à à la promesse du président de la République, les effectifs de, de, de police tout au long du quinquennat, il avait dit, je mettrai 10 000, euh, 10 000 postes supplémentaires au sein de la police. En fait, euh, euh, le mécanisme de, de, de récompense au mérite vont être mis en place. Là, cette fois-ci, la police est en colère. Elle, elle a été écoutée. En tout cas, euh, euh, visiblement, ils vont résoudre les problèmes de violence avec l'argent. J'y viens. Je vous dirai pourquoi je dis ça. Enfin, des mécanismes de, de récompense. Euh, oui, oui, si on veut. Euh, qui vont être mis en place, euh, parmi elles, une prime pour les 22 000 nuiteux, on va dire, ceux qui sont de nuit. Et puis une réforme des voies, justement, des voies d'avancement des gardiens de la paix. Ou encore une revalorisation de 6% des heures supplémentaires. On a vu à quoi ça correspond. Ça correspond entre 80 et 100 euros. Donc, ils vont apaiser les esprits de ces policiers qui sont en danger de mort avec à coût de 100 euros. Je pense que c'est quand même... Euh, encore de la poudre aux yeux. Ça, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Bon, en, aussi, il y a des décisions en matière d'organisation pour changer le quotidien des forces de l'ordre. Évidemment, comme la génération aujourd'hui des, des, des, des policiers, euh, c'est une génération qui se veut plus souple qu'avant. Cette police, elle a souvent des recours euh, un petit peu moins euh, radicales, on va dire. Enfin, J'ai tendance à dire ça, mais enfin, la, la police n'a plus l'ascendant, de toute façon, et n'a plus les moyens d'avoir l'ascendance sur les menaces actuelles puisque les menaces, c'est plus une menace individuelle. Hein. C'est non seulement des menaces individuelles, mais c'est des menaces en groupe. Donc on est un petit peu sur un terrain de guerre. Là, c'est des échanges qui sont pas équilibrés. Quoi, voilà. Puis à distance en plus. Donc euh, Je regardais les images, hein, le, le feu d'artifice. Qu'est-ce que vous voulez faire contre eux Vous avez 50 gamins qui vous lancent des feux d'artifice dans la tête. Vous croyez que vos 100 euros par mois vont, vont arrêter ça Les véhicules, il faut que ce soit des véhicules blindés alors Concrètement, la riposte, la riposte, sera quoi Pour interpeller. Moi, c'est ça que je me, pose, je me demande, je me pose cette question. Comment vous allez faire avec 100 euros de plus et puis quelques véhicules, 325 millions d'euros pour augmenter, d'accord, et mettre 10, 10, euh, plus de policiers, d'accord. Dans mes amis, je ne veux pas tout raconter, on m'a fait connaître une arme. Une arme une arme qui, que je verrais bien au sein de la police et qui pourrait bien peine et bien remplacer euh, d'autres armes qui sont plus plus meurtrières on va dire qui en fait qui empêcherait les policiers à se mettre à 5 sur 1 et voir euh, commettre des bavures. Cette arme dont je veux vous parler, on va en parler tout de suite. là, Bougez pas, voilà. C'est le bolavrap. Alors le bolavrap, qu'est-ce que c'est que le bolavrap Le bolavrap en fait est un lasso high tech, un lasso électronique pour neutraliser une personne sans la blesser. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors comment ça fonctionne C'est un dispositif intelligent qui pourrait bientôt équiper les forces de l'ordre, nos forces de l'ordre à nous, le bolavrap 100. Une sorte de lasso qui va neutraliser les voleurs en fuite sans les blesser. Si vous baladez souvent dans certains quartiers parisiens, bien connus, des vendeurs à la sauvette, des pickpockets en tout genre, vous savez combien il est difficile pour les forces de l'ordre d'appréhender ces voleurs qui s'enfuient à toutes jambes une fois et bien justement le larcin commis. Ce lasso va permettre en réalité, vous, allez voir, vous le voyez dans les images, va permettre de neutraliser une personne sans lui faire mal. C'est-à-dire que la personne, elle va juste chuter. Quoi. Voilà. Elle va être neutralisée et elle ne sera pas en danger de mort. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Et puis, ça nécessite un seul agent. Hein Parce que vous avez vu hein, ce qui s'est passé aux états unis Vous avez vu, euh, vu qu'ils étaient cinq dessus euh, voilà, pour essayer de le tenir. Là, c'est un lasso en Kevlar. Alors, le principe, si vous voulez... Je vous explique. C'est un appareil qui, en fait, a des cartouches bala blanc qui va propulser, en fait, un, un lasso, tout simplement, orienté de manière à ce qu'il soit, soit bien, bien stable. Et, euh, d'ailleurs, il y a aussi un marquage laser, aussi, pour viser l'endroit qu'on veut. Alors, évidemment, ça présente quand même un danger, ce lasso, parce qu'il ne faut surtout pas le lancer au niveau de la gorge. Parce que là, c'est meurtre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bavure à ce niveau-là. Je ne suis pas en train de dire que les forces de l'ordre vont appliquer ça. Je suis en train de dire qu'en que ce moment, on ne nous parle pas de cette arme-là. Mais les forces de l'ordre sont en train de l'étudier. Aux États-Unis, ils ont déjà commencé à l'essayer. Là, euh, la France, les Français vont aussi se, se munir de cette arme. Et pendant trois ou quatre ans, d'après ce que j'ai lu, ils vont essayer cette arme. Et peut-être le temps que ça passe au Sénat, que ce soit voté, etc., on pourrait bel et bien voir ces, les forces de l'ordre euh, avec ça euh, dans, dans 4 ou 5 ans. Et euh, ça pourrait leur rendre un fier service. Sans aucune violence, on pourrait définir ce, ce bolavrap comme un assaut électronique qui va neutraliser le voleur en quelques secondes. Et à distance. Un peu comme des monottes à distance. Donc, ça existe les armes létales ou gaz, lacrymogènes. Le bolavrap sans offre une nouvelle possibilité au policier de ne neutraliser n'importe quel fuyard. Donc ça, ça c'est très important. Voilà. Concrètement, si vous voulez, le bolavre absent se présente sous la forme d'un boîtier qui renferme une sangle en kevlar et un système de, de propulsion. Il est léger, il est très facile à manipuler. Quand le policier se trouve confronté à une personne qui fuit, il suffit simplement de déclencher le système à distance pour que la sangle en kevlar vienne s'entourer. Bon, vous savez, c'est un petit peu la force centrifuge. Vous avez la, le kev, la, la, la ficelle en Kevlar qui arrive sur l'obstacle. Et puis, qu'est-ce qui se passe bah Du coup, par inertie, la ficelle va s'entourer comme ça. C'est qu'au bout de cette ficelle, c'est ça qui est un petit peu... Ça risque de faire un peu peur, mais non, il mais ne faut pas s'inquiéter avec ça. Vous avez des abeçons tridents. Pourquoi Pour pas pour que la personne puisse enlever ça. C'est-à-dire que ça vient, avec la force, ça vient s'accrocher. Et si plus la personne va essayer de forcer... Et plus elle va se dire, aïe, aïe, ça pique, et puis il ne pourra pas l'enlever. Voilà. Donc, ça, c'est important. Il ne pourra pas l'enlever. voilà Et il euh, n'y a que les forces de l'ordre qui pourront l'enlever. Cette, cette ficelle en kevlar, il ne peut pas la couper. Et avec son couteau, il n'y arrivera pas. Quoi. C donc, c'est vraiment étudié pour ça. Voilà donc pour ce dispositif, euh, le bol à wrap. Pour, synthét pour synthétiser, et puis cette vidéo, elle est, elle est courte de toute façon, euh, je ne pense pas que les mesures qui ont été prises au gouvernement pour pallier à cette grande violence, qui est pour moi une violence qui n'est pas équilibrée, euh, je ne pense pas que ça puisse solutionner, ça pourra pas le solutionner, cette grande violence. Je vois pas, avec 4, entre 80 et 100 euros par mois, de plus aux policiers, avec quelques véhicules et puis des agents en plus, je vois pas, je vois que des, des, des champs de guerre. Voilà. Alors, mis à part le bolavrap dont je viens vous parler, Là, euh, c'est sûr que le bolavrap va pas solutionner les problèmes qu'on a dans les quartiers tout ça, mais ça va déjà solutionner les arrestations qui seront moins violentes. Voilà, c'est c'est une maîtrise sans force et non létale. Donc ça c'est bien ça. Voilà. Je trouve ça très bien. Pour ce qui est des émeutes et puis euh, ces policiers qui se font voler leurs armes et qui sont agressés, euh, les euros ne font rien. Là. Je, concrètement j'ai essayé de réfléchir à ça durant ces, ces derniers jours et je me suis dit qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que, bah pour, pour que, le, que ces gens ces, ces personnes euh, dans les banlieues aient peur de s'attaquer à la police c'est quoi la solution Qu'est-ce qu'il d'ailleurs faudrait... je vous demande votre avis, tiens, commentez la vidéo et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire, est-ce Est que vous avez des idées pour justement dissuader ces émeutes là euh, dans les quartiers de s'en prendre à la police voilà et puis après on peut se poser une question parce que là il y en a il y en a qui m'attendent au virage qui vont dire Eh hey, putain lui il a encore hein, il est pour la police euh, voilà parce que je, il y a peut-être des hein, il y aura peut-être des gens de quartier qui vont regarder cette vidéo moi je vous dis sincèrement je suis en train de donner d'informations je prends pas parti c'est très important voilà même si je trouve que c'est pas logique du tout ce qui se passe et contre la police, je veux dire, c'est abusé. Voilà. Ce qui se passe dans les quartiers, c'est le chaos total. J'ai vu des images euh, euh, dans la Barne, là, c'est horrible, c'est n'importe quoi. C est, c est, on est en période de guerre, c'est du grand n'importe quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour justement que ces jeunes-là, parce qu'ils sont jeunes en plus, hein, euh, arrêtent de faire ce qu'ils font et quelque part, aient peur de la police Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas peur de la police ils n'ont pas peur. Pourquoi Parce qu'ils sont plus nombreux et ils sont sans limite. Voilà. La, la police a une limite. Elle se limite à la loi. Et ça, ils le savent trop bien. C'est pour ça qu'ils ont l'ascendant, tout simplement. Je vous invite à commenter cette vidéo pour me dire ce, ce dont vous pensez justement de cette nouvelle arme-là, le bolavrap. Et, euh, et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette violence cesse Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On reparlera du bolavrap. Je pense que vous en entendrez parler aussi. Passez une bonne journée et merci d'avoir été présent sur cette vidéo. A très bientôt. Salut.